Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau boulot chez Keolis Rennes, exploitant du réseau Star qui recrute. Et je vous présente Patricia, avec qui je vais prendre mon service de bus. Bonjour Patricia. Bonjour Jerry, mais bon là faut y aller, hein. c'est parti. Ok là. alors on y va, en avant, go Alors Patricia, explique-nous en quoi consiste ton métier. Alors, mon travail consiste à assurer le transport de voyageurs en toute sécurité sur le réseau urbain et métropolitain de Rennes Métropole de conseiller la clientèle, de vendre du titres de transport et puis également euh, d'adapter euh bah, mon attitude à toutes les situations que je peux rencontrer. Ça peut être tendu des fois Parfois, ça. effectivement. Et puis, euh, prévenir et gérer euh, des situations imprévues. Par exemple euh, bah, Ça peut être euh, un accident qui survient, moi-même avoir un accident. Ah oui Ça t'est déjà arrivé Non. Donc, euh, je, ah, je, sou... les je le souhaite pas. <rire> moi non plus. Je touche du bois, mais de la faute de tu singe fiche fiche fiche également. Tu hein. peux. Tu peux. <rire> et alors toi, pourquoi tu aimes ce job Alors moi, j'aime ce travail parce que je suis sur un poste indépendant, ouais. mais je ne suis pas isolé. C'est-à-dire que mire, je suis ouais. en lien avec euh, différentes équipes pour On une bonne réactivité, voilà, tout à fait, en cas de difficulté ou de questionnement. Alors, c'est un PC-bus, c'est des équipes de terrain. Il y a des petites caméras. Les... Là, petites caméras aussi. Ouais, celle là aussi. En cas de nécessité. <rire> Mais ça, c'est la mienne. <rire> Et puis, euh, bah, j'aime ce travail parce que euh, je suis en contact avec un public euh, diversifié. J'aime conduire un véhicule lourd en urbain également. Sacrée responsabilité. Tout à fait. Je suis ré... Effectivement, je suis responsable du bus qui m'est confié de la clientèle. Et puis, euh, bah, j'apprécie d'avoir des horaires variables également. À ton rythme de vie Tout à fait. Okay. Donc, euh, et puis, chaque jour, ne se ressemble pas. Hein. Bon, super. Et pourquoi tu aimes ce job chez Keolisren en particulier Alors, chez Keolisren, parce que c'est une entreprise reconnue et spécialisée dans le transport de voyageurs. Une entreprise innovante, mais également une entreprise humaine. Bon, super. Et quel parcours pour en arriver là euh, J'ai fait une reconversion professionnelle. C'est-à-dire que tu avais un autre métier avant Tout à fait. J'étais éducatrice spécialisée. Ah oui donc j'ai passé mon permis D et puis euh, ma formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation avec Keolis Red. Tout ça ça dure à peu près une année. Et puis maintenant ça fait 4 ans que je travaille dans l'entreprise. Sans regret. Sans aucun regret. Si c'était à refaire. Je le <rire> Bon bah merci beaucoup. Merci à toi. Bon, bah je vois que t'es pas super bien installé. Ouais, hein je fais un peu la danse du ventre là. <rire> ouais, tu te sens entends tant que je prends du mal. Hein oh non. Bon je bah écoute, pas. je t'invite à aller t'asseoir et puis rejoindre Lignane, ma responsable. Merci, bonne route. Merci. Bonjour Liliane. Bonjour Géry. Bon, il paraît que vous recrutez beaucoup en ce moment, explique-moi pourquoi. Oui, effectivement, nous recrutons alors pour remplacer nos départs à la retraite, ensuite pour répondre à la mobilité interne et pour compléter nos effectifs suite à l'augmentation de l'offre transport du réseau Star. Pour 2019, nous avons prévu de recruter 100 conductrices ou conducteurs. Ah oui, quand même. Alors oui. moi, c'est un job qui m'intéresse, mais explique-moi quelle qualité il me faut pour bosser chez Keolis Rennes. Alors, qualité relationnelle. Hein, il faut savoir communiquer en toutes circonstances, accueillir nos clients, les renseigner, savoir gérer des situations qui peuvent être plus délicates. Ensuite, euh, des qualités euh, de responsabilité, hein, puisque conduire en toute sécurité implique bah, d'être vigilant, concentré euh, dans un milieu exigeant. Voilà. Et puis, euh, troisième qualité, avoir l'esprit de service. Hein, le conducteur reste un acteur essentiel dans la mobilité de tous au quotidien. Alors, pour rejoindre vos équipes, comment ça se passe au niveau de la formation Alors, nous avons trois types de formations. Lesquelles Une première formation de quatre semaines qui s'adresse aux personnes qui ont le permis D, la FIMO et de l'expérience. La FIMO, c'est une compétence supplémentaire, c'est ça C'est une compétence complémentaire indispensable pour le transport de voyageurs. D'accord. Ici comme moi, j'ai ni permis D, ni FIMO Alors, si tu n'as ni permis D, ni FIMO, c'est un parcours de cinq mois de formation qui est nécessaire. Dans un premier temps, trois mois pour passer ton permis D et la FIMO dans un organisme extérieur. Okay. Et deux mois en interne chez Keolis Rennes pour appréhender les différents mmh. types de bus et les lignes de réseau. Et la troisième formation Alors troisième formation, c'est une formation qui s'adresse aux personnes qui ont le permis D, la FIMO, mais peu ou pas d'expérience. Okay. Donc des formations adaptées en fonction de mon profil, c'est ça Oui, tout à fait. Formation adaptée, continue. Et de qualité dispensée par notre service formation, nos formateurs et nos conducteurs-tuteurs. Merci Liliane. Merci Chérie. Bon, je crois que j'ai un ticket avec Kéolis Bienvenue chez nous. Mobile sur le réseau, mais également dans l'entreprise qui comporte de nombreux métiers bus et aussi navette autonome. Les deux, tu conduiras sur les 20 lignes urbaines et les 4 lignes métropolitaines du Réseau Star. Les deux, sachant que le permis des transports de voyageurs est accessible à partir de 21 ans. Matin, soir, nuit et week-end, des horaires variables qui permettent d'avoir du temps pour soi. Patricia, Liliane, merci beaucoup pour la découverte de votre quotidien. Merci à toi. Bon, moi, j'ai d'autres collègues, d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de devenir conductrice ou conducteur de bus chez Keolis Rennes. Postulez. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partager, commenter. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao <rire> euh, Patricia, je crois que j'ai un ticket avec Keolis Rennes. Euh, oui, avec Keolis Rennes. est <rire> d'accord. <rire>